Ma passion du voyage a commencé avec une question. Qu'est-ce qu'il y a là-bas Je regardais la carte accrochée sur le mur de ma chambre en pensant à tous ces pays qui paraissaient être à des années-lumière de mon petit village de Hotlar. Depuis, j'ai fait le tour du monde. J'ai pu vivre à l'huile à New York, grimper sur les toits de Saint-Pétersbourg, passer des nuits ensoleillées en Norvège, admirer l'eau turquoise des lacs en Bolivie et la pureté des glaciers du Canada, faire des rencontres. Partager. Apprendre. Comprendre. Vivre. Mais j'ai toujours pas trouvé la réponse à ma question. J'en ai même pas mal qui se sont achetés à la liste. Car chaque voyage nourrit la curiosité, autant qu'il la C'est une aventure sans fin. Un condensé d'émotions qui nous donne l'impression que les secondes sont des heures, mais qu'elles se terminent toujours trop vite. Je suis devenu accro, et aujourd'hui je vais partager tout ce que je vis. Dévoiler tout ce que notre planète peut offrir. Ouvrir une fenêtre sur le monde pour ceux qui n'ont pas la chance de partir. Vous inciter à faire vos valises et décoller. Je veux continuer à transformer mon tour du monde en votre tour du monde.